Alors, la CFTC CHU de Rennes est un nouveau bureau représentatif de l'ensemble des professionnels soignants et non-soignants. Nous souhaitons pouvoir représenter les intérêts de tout le personnel du CHU et cela quelle que soit la profession. Nous avons eu à cœur d'être présents sur différents fronts. La reconnaissance professionnelle des sages-femmes, tant au point de vue statutaire que salarial l'octroi de la prime dans les secteurs de réanimation et d'urgence à l'ensemble des personnels sans distinction, l'octroi de la prime d'activité aux techniciens de laboratoire, l'équité et la clarté de la prime sur l'ensemble des ingénieurs, euh, la déprécarisation de certains postes par l'augmentation la, de la mise en stage et ainsi l'augmentation des revenus, euh, la défense du télétravail pour l'ensemble des professionnels concernés et euh, le forfait mobilité durable. Ces actions collectives sont également accompagnées d'actions plus ciblées qui ont permis d'améliorer les conditions de travail de chacun. Voter pour nous permettrait de poursuivre ces actions constructives et de vous représenter au sein des différentes instances. Euh, notre présence au CSE nous permet notamment de dialoguer et d'œuvrer directement avec l'inspection du travail. Et être choisi par vous nous renforce dans notre volonté de nous battre pour vous euh, par le dialogue et l'accompagnement.